Bonjour, pour cette deuxième journée on va se mettre debout, on va venir étirer les bras au ciel, étirer les épaules, étirer le buste en avant, étirer le buste en arrière, tourner le bassin, à gauche et à droite. Tirer sur la jambe, tirer sur l'autre jambe, et on peut commencer. On va se mettre face au tapis, pied droit devant, plier le genou droit, et lever les mains au ciel, mains jointes, et on tient. Un, 2 3 4 5 6 7 et 8 on relâche on fait une petite pause 1 2 3 4, 5, 6, 7, et 8. Deuxième posture, pied gauche devant, genou gauche plié. Et on vient mettre les mains jointes au ciel, le bassin dans l'axe du tapis. On pointe un point loin devant soi. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche la posture. On fait une pause de 8 secondes. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient faire la troisième posture, toujours face au tapis. Et tout doucement, on va rouler la colonne vertébrale vers l'intérieur et descendre jusqu'en bas tout doucement on plie la colonne vertébrale vers le bas jusque tout en bas on attrape les pieds 1 2 7 8 on déroule doucement on déroule on déroule on déroule le coccyx le dos la nuque et la tête on fait une pause de 8 secondes une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient mettre les genoux à l'extérieur du tapis, les pieds à l'extérieur du tapis. On écarte les jambes autant qu'on peut et on vient plier les genoux. Et on vient se mettre en position de la DS. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. 8, 11, 1, 2, 3. Quatre cinq, six, sept et huit. On vient s'asseoir sur le tapis, toujours face au tapis, dos droit, main vers le ciel et on vient pencher en avant autant qu'on peut. Et on tient. Un. Deux droits. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Et on relâche. On tient une pause de huit secondes. Une. 6 7 et 8 on vient poser le pied gauche près du coccyx le talon droit sur le genou gauche on attrape la cuisse gauche et on tire 1 2 1 3 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche, on relâche, on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. On vient poser le talon droit vers le coccyx, le talon gauche sur le genou droit et on attrape le genou droit et on tire. 1, 2, 3, 4. 8. Et on relâche. On tient une pause de 8 secondes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On vient poser les, les, les jambes écartées, les talons près du coccyx et on travaille l'intérieur des cuisses. On doit sentir que ça tire et on vient joindre les mains sur le plexus solaire et on tient. Un. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. On va faire la posture du cobra. Donc on vient se mettre sur le ventre. Les mains près des épaules et on vient tirer sur le bus, tirer sur les bras, tirer sur la tête et on tient, 1, 2, 3, 4, 5, relâcher la posture, se mettre en position du cadavre, sur le dos, bras légèrement écartés, jambes légèrement écartées, paume vers le haut, je peux fermer les yeux si je veux, et je prends contact avec ma respiration. Tout doucement, mon corps s'affaisse dans le sol. Je prends de grandes inspirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je me sens détendue. Tous mes petits muscles se relâchent. Ma tête se relâche. Mon buste se relâche. Mes bras se relâchent. Mes mains, mes doigts se relâchent. Ma hanche se relâche. Mes jambes se relâchent. Mes pieds et mes orteils se relâchent. Je me sens détendue. Relaxé. Je me remercie pour cette séance et tout doucement, quand je suis bien détendue, je peux venir poser mes talons près de mon coccyx, tourner sur le côté droit. Il pousser sur mes bras pour venir me relever. Merci pour cette séance.